bonjour à tous alors voici comment fonctionne ma formation sprint celle basée sur le code de la route j'ai créé 10 thèmes 10 supports pour vous par exemple ici je vais vous montrer je clique sur la route et en fait vous avez des vidéos ne dépassant pas 25 minutes par exemple ici on va cliquer hein. alors j'agrandis un petit peu je clique sur play et là vous me voyez en train de discuter justement avec vous de ce thème là on revoit un petit peu tous les feux je vous mets l'essentiel ici dans un tableau avec des exercices là c'est pareil si je clique par exemple sur cette vidéo le conducteur deuxième partie vous retrouvez par exemple voilà le calcul que vous avez entre la distance d'arrêt et la distance de sécurité un peu d'anticipation bref cette formation est franchement là pour vous aider Ensuite, prépa-code, donc vous allez recevoir un identifiant et un mot de passe. Je ne peux pas, évidemment, vous dévoiler les miens. Quand je vais sur ce site internet et que je clique, du coup, je me connecte. J'ai pas mal de séries avec, ici, vous voyez, les pourcentages de bonnes réponses, de mauvaises réponses. Et ça m'aide, justement, à m'entraîner. Là, je peux lancer une série, faire un examen blanc. Et puis, par exemple, là, vous aurez votre courbe de progression. Je lance une série et vous allez voir. Donc, je mets « play ». Et là, en fait, ce qui est sympa, c'est qu'on euh, retrouve en orange, justement, la couleur du thème. Je mets les réponses que je pense qui sont les bonnes. Je valide. Et vous voyez, par exemple, une question sur une qui est juste avec l'explication, évidemment. Ici, par exemple, je réponds. Je vous montre un peu. Voilà, toujours dans la législation. Hein, boum, je valide. Ok, je peux vraiment travailler en fait en fonction de mes lacunes, c'est super pratique. Et vous avez vu, 4 sur 4, bonne réponse. Là, par exemple, j'ai plutôt un bon niveau. Et puis ici, vous avez le e-book, le e-book qui concerne toute la maîtrise du véhicule. Donc tout ce qui est compétence une. 1 regardez bien, je fais défiler les pages. J'ai 32 pages que j'ai créées pour vous avec l'installation au poste de conduite, hein, tout ce qu'on va avoir au niveau du volant, tout ce qui est par exemple technique de regard, manipulation au volant les différents types de routes que vous aurez vous allez avoir l'utilisation et le rôle de pédale, des pédales. Hein. Souvent, ça vous pose de gros problèmes. Leur rôle, les types de démarrage. Et puis, par exemple, ici, un petit peu de boîte de vitesse manuelle, de boîte automatique. Bref, vraiment, je reviens sur les bases de ce que j'appelle la théorie de la pratique. Voilà le frein, le frein moteur, les quatre techniques de frein, par exemple, le chemin des vitesses. Euh, et on finit avec un petit peu tout ce qui est manœuvre, par exemple. Donc, ça se passe ici sur le site antonypermis.com. Hein. Il suffit de taper. Vous allez le retrouver facilement dans l'espace boutique. Alors soit vous cliquez ici et vous avez par exemple les avis des autres pour être sûr de ce que vous achetez, soit vous cliquez sur la boutique et puis vous voyez il y a différents produits. Donc n'hésitez pas à vous balader sur le site, il est fait pour vous, entraînez-vous autant que possible.